Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir, on est de retour avec l'ancien setup. Écoutez, aujourd'hui c'est un petit cours de finance, un petit cours de bourse, mais oubliez pas que ce vidéo-là c'est fait pour se divertir. Je suis un consommateur de cannabis, je ne suis pas un conseiller financier. C'est très important de demander les bonnes questions aux bonnes personnes, aux conseillers financiers quand on parle d'argent, de placement. Vendredi dernier, j'ai acheté des actions de la compagnie Canara Biotech, ceux qui produisent le cannabis de la marque Tribal. On sait que Canara Biotech produit aussi du cannabis en 28 grammes qui ne sont pas encore arrivés à la SQDC sous la marque NUGZ. Ils produisent aussi une marque de commerce, Orchid, qui représente leurs produits contenant du CBD, on en retrouve seulement qu'un présentement à la SQDC. un deuxième à venir, peut-être au mois d'avril. Et on sait aussi que au mois d'avril, euh, je crois bien que sept, sept autres produits vont arriver au mois d'avril, peut-être graduellement, mais je pense que ça va arriver graduellement au mois d'avril. En tout cas, donc, oubliez pas, cette vidéo-là, c'est fait pour se divertir. Je suis un consommateur de cannabis, je ne suis pas un conseiller financier. Si vous voulez investir de l'argent à la bourse, demandez aux bonnes personnes. Je suis en amour avec le tribal et je regarde la compagnie de très près à la bourse. Ceux qui investissent avec l'application Wealth Simple, vous ne pouvez pas vous acheter des, des, des actions de Canara Biotech. Canara Biotech, c'est seulement les Canadiens qui peuvent s'en procurer présentement. Les Américains ne peuvent pas s'en procurer. Ce n'est pas sur la bourse de Toronto. C'est sur une petite bourse, là. Euh, je ne sais pas si c'est la bourse de Vancouver qui appelle ça. Euh, en tout cas, le symbole, c'est Love. L-O-V-E. Donc, si vous achetez des actions de Love... .love.cn, -E. -E. vous allez acheter des actions de Canara Biotech, mais regardez très bien, hein? c'est 15,5 sous Canara Biotech. Regardez très bien parce que Love, il y a une compagnie américaine qui représente euh, qui a le même symbole Love, c'est pas la même bourse. Donc Canara Biotech 15,5 sous, il euh, y a des gens qui vont dire c'est pas cher, mais en réalité c'est pas vraiment 15,5 sous qu'on achète ça. Parce que quand vous achetez des actions à 15,5 sous, c'est en réalité, c'est comme si vous achetiez la compagnie. C'est comme si vous achetiez la compagnie. 114 365 200 Donc, 114 365 200 pour une compagnie qui a deux produits à l'ESQDC. Est-ce que c'est cher? Dites-moi-le, je ne le sais pas. Une chose est sûre, oh, oh, oh, oh. une chose est sûre, leur produit est populaire. Le produit est populaire, euh, à bon prix, euh, ça s'est écoulé en un jour et demi à la SQDC dans tout le réseau. Est-ce que ça va être la même chose au mois d'avril avec les autres produits Je ne sais pas, je l'espère. Je ne le sais pas, mais je l'espère parce que je suis actionnaire. Juste pour vous montrer un peu, euh, 114 millions, est-ce que c'est beaucoup? On va la comparer avec d'autres compagnies. Mais encore là, à 114 millions, est-ce qu'elle a beaucoup de dettes? Euh, on le, je ne le sais pas, je n'ai aucune main idée, je ne suis pas un conseiller financier. Euh, peut-être qu'elle est endettée jusqu'à la gorge, peut-être qu'elle va faire faillite demain matin, J'en ai aucune idée. Donc 114 millions pour vous comparer. Euh, vous connaissez la compagnie Organigramme qui ont les produits Edison. Euh, écoutez, Edison, c'est pas la grosse affaire avec Whitman Même avec les abonnés de Whitman, on n'entend pas, pas beaucoup parler. Euh, ordinaire, Edison, ordinaire. Donc, Edison, c'est la compagnie Organigramme, quand même assez populaire là, euh, à la bourse, dans le marché boursier. Euh, Bien, Organigramme, là, c'est 914 millions, 710 400 dollars. Huit fois plus cher, huit fois plus cher que Canara Biotech. Mais ils ont beaucoup, beaucoup de produits à vendre. Beaucoup de produits à vendre à la SQDC. plus que deux. Présentement, Canara Biotech, ils ont deux produits. Le gelato de Trial, et un produit euh, Orchid, de la marque Orchid, un produit avec CBD. Vous connaissez euh, la compagnie euh, Exo. Ça vaut un milliard de dollars. Un milliard, 82 millions, 532 mille dollars. Donc, neuf fois plus cher. Organigramme, c'est huit fois. Exo, neuf fois plus cher. Aurora. Aurora, euh, ça fait un beaucoup d'argent, je pense, sur le côté médical. Mais à la SQDC, côté euh, récréationnel, euh, Aurora, je viens de me rappeler. Aurora, c'est aussi Med Relief. Med Relief, écoutez, c'est San Rafael avec toutes les winners de Tangerine Dream, Pink Kush, euh, Purple Chitral, euh, Dela Hayes. Donc, c'est vrai, c'est vrai. J'avais complètement oublié que qu'Aurora... Euh, Mid Relief appartient à Aurora, donc c'est quand même euh, c'est quelque chose. Mais quand même Aurora combien ça vaut 23 fois plus cher. 23 fois plus cher que Canara Biotech. Ça coûte 2,656,869,400$. milliards Donc 2 milliards 656 millions, c'est 23 fois plus cher que Canara Biotech, mais je comprends. Je comprends que Aurora a quand même fait sa place avec les produits San Rafael et Med Relief. Med Relief, il y a aussi Altavie. Ensuite, on peut enchaîner. Il me reste une, deux... Je vais vous comparer ça encore avec trois autres compagnies. Afria. Afria, on aime beaucoup Afria avec Broken Coast. Ils ont euh, beaucoup de produits à la SQDC avec euh, Good Supply, Riff, Soleil, S-O-L-E-I, hein, -E les contenants jaunes. 63 fois plus cher. Mais on comprend, on comprend, Afria est quand même établi, euh, vraiment établi dans le marché canadien avec Broken Coast. Euh, Broken Coast, c'est le meilleur, Broken Coast, c'est la meilleure qualité. Donc, 63 fois plus cher. Et ça coûte 7 milliards 199 millions. 7 milliards 199 millions, c'est le coût d'Afria aujourd'hui. Donc, euh, exactement. Euh, trois autres compagnies. Une compagnie qui, euh, en faisant ces petites recherches, m'a un peu surpris. Euh, on connaît Emerald Health Thérapeutique, qui a quelques produits à la SQDC dont la marque Souvenir, qui était supposée d'être vendue, mais maintenant euh, qui a été annulée. On connaît les vidéos de Winman qui annonçaient euh, l'annulation du contrat de vente. Donc, est-ce que Emerald Health va en tirer profit de cette non-vente de souvenirs? Plusieurs personnes ont trouvé là, que les installations Saint-Sustache avaient été vendues peut-être prématurément, peut-être un peu rapidement. Euh, Est-ce que Emerald Health va trouver une autre utilité aux installations de Saint-Eustache? Je l'espère. Emerald Health coûte moins cher que Canara Biotech. Je vous rappelle que Canara Biotech coûte 114 millions. 365 mille, 114 millions. Emerald Health coûte seulement... Est-ce qu'on dit seulement? Je ne sais pas. Mais seulement... 66 millions, pas 114, 66 millions, 634 750 dollars. Donc, 58% du prix total de Canara. Donc, est-ce que Mural Health serait un bon coup à essayer? Je ne le sais pas. Donc, euh, j'aimerais vous euh, parler de deux autres compagnies. On va y aller avec... Canopy. Canopy, vous savez, avec Tweed, euh, Tokyo Smoke, euh, Houseplant. Canopy, oh, c'est marque de commerce. C'est vraiment pas euh, dans les goûts à Whitman. Euh, qualité, arôme, c'est vraiment pas dans ma palette de. de... C'est vraiment pas dans mes choix. J'aime pas ça du tout, du tout, Canopy. 139 fois plus cher, 139 fois plus cher que Canara Biotech. 15 milliards, presque 16, presque 16 milliards. 15 milliards, 942 millions. C'est le prix de Canopy. 15 milliards, 942 millions, 531 000 La dernière compagnie que je voudrais vous parler a été achetée par Exo, euh, c'est Zenabis. On peut voir, là, présentement, que Zenabis, on peut encore en acheter, on peut encore transiger des actions de Zenabis. Donc, la transaction n'a pas été encore terminée entre Zenabis et EXO. Est-ce que la transaction va se faire ou la transaction va être annulée, comme a été fait la transaction entre Emerald L Thérapeutique, une compagnie minière qui, a, qui avait changé d'idée et voulait s'en aller dans le cannabis? Mais là, la compagnie n'a pas été capable de ramasser l'argent. Donc peut-être qu'ils vont rester des compagnies minières. Donc EXO et Zenabis, pas encore terminé, mais j'imagine que ça va se faire. Euh, je pense que EXO a les moyens de se payer Zenabis. Et Zenabis, ben, écoutez, c'est le même prix. Ça coûte la même chose que Canara Biotech. Euh, Zenabis, 104 millions. Canara Biotech, 114 millions. Donc, est-ce que vous voulez choisir Canara avec euh, Tribal ou Zenabis avec les produits Namaste et Reup? Mais encore une fois, euh, est-ce qu'ils ont des dettes? Est-ce qu'ils doivent beaucoup d'argent aux banques? C'est très important de savoir tous ces chiffres-là. Est-ce euh, qu'ils sont très endettés? Est-ce qu'ils vont faire faillite? C'est très, très, très important là, de vérifier tous les aspects financiers d'une compagnie avant d'investir euh, votre 100 500 1000 peu importe le montant d'argent que vous investissez lorsque vous le faites. Donc je trouve ça quand même très intéressant de comparer là, euh, la valeur euh, de chacune des compagnies. Et rappelez-vous que quand vous achetez une compagnie à 5 à 10 même à 150 Rappelez-vous que ce n'est pas 150 dollars que vous payez la compagnie. Il faut regarder le nombre d'actions euh, qu'ils ont en circulation. J'aime beaucoup utiliser Yahoo Finance. Euh, J'aime regarder sur Google. J'aime aussi regarder à quelques endroits. Mais Yahoo Finance, quand même, c'est gratuit. Et on peut aller sur Yahoo Finance et écrire euh, le symbole. Donc, le symbole qui nous intéresse présentement, c'est Love. Ce n'est pas des farces. Love, L-O-V-E. Donc, quand on écrit « Love », le premier, c'est pas celui-là. Si on regarde très bien le premier là, euh, de « Love Sack Company », c'est pas ça qui nous intéresse. C'est le deuxième. Si on regarde très bien, « Love.cn »,« Canara Biotech Inc. Euh, » Donc, on clique sur « Canara Biotech Inc. » Et on peut aller voir là, sur euh, « Statistique ». On clique sur « Statistique ». Et on peut regarder, là, euh, dans la petite catégorie. Moi, c'est écrit en anglais. Euh, c'est écrit en, en noir foncé, là, La section, <coughs> la section « Share statistics euh, ». La troisième ligne, la troisième ligne de « Share statistique, ça s'appelle « Share outstanding ». Écoutez, on a terminé, là. C'est fini, là. Suivez-moi, c'est très important, c'est important. « Share outstanding », mais c'est le nombre d'actions qui existent. Si vous achetez chacune des actions, il y en a 737 millions, 737 millions 840 000 actions de Canara Biotech. Donc, si vous achetez les 737 millions d'actions, ils ne sont même pas un dollar. Là. Ça ne coûte pas un dollar l'action. Parce que s'ils seraient un dollar, ben la compagnie va vaudrait 737 millions de dollars. 737 840 000 dollars. Mais elle ne vaut pas 1 dollar, elle vaut 15 sous. 15.5 sous. Donc, on prend sa calculatrice. On prend sa calculatrice. Et on, on y va. 737 840 000 fois 0.155 fois... 0.155, 15 sous, 15 sous.5 égale 114 millions. 114 millions, 365 200 dollars. Donc, si vous avez 114 millions de dollars et vous achetez toutes les actions, bien, la compagnie Canara Biotech va être à vous au complet à 100%. Sauf que moi, mes actions, euh, je ne vous les vendrai pas à 15 sous. Donc, euh, ça va vous coûter plus cher que 114 365 200 dollars. Je ne veux pas les vendre. Je ne veux pas les vendre. Donc, 20 sous. Non. Non, je veux pas les vendre. Je les vends pas. Je <rire> les vends pas. Je <rire> les vends pas. Je les vends pas. Je les vends pas. Je les vends pas. Oh, oh, oh elle a baissé à 10 sous. Ah, oh, je vais la vendre. Non, je la vends pas. Elle baisse à 9 sous. Je la vends pas. Je la vends pas. Je la vends pas. Oh, elle abaisse. Ah, oh, tu veux me faire peur. Tu veux me faire peur? Tu veux me faire peur? Je la vends pas. Je la vends pas. Je la vends même pas. Parce qu'on sait que les millionnaires vont essayer de nous faire peur. Hein? Ils vont essayer de la faire baisser. C'est des professionnels. Mais je la vends pas. Le message, j'espère qu'il va passer, je la vends pas. Je la vends pas. Je vais peut-être en vendre un petit peu quand elle va être à 10 dollars. Ouais. À 10 dollars. À 10 dollars, ouais. Ouais. Ouais, mais oui, man. Non, non, c'est, non, c'est ça. Non, c'est ça. Est-ce qu'elle va aller à 10 dollars? Oubliez pas que ce vidéo-là, c'est du entertainment. OK, divertissement. N Oubliez pas de faire vos devoirs. C'est très important. Euh, je vous adore. Donnez un pouce à la vidéo. Écrivez un commentaire. Et on se revoit très bientôt dans la prochaine vidéo. La bourse ouvre à 9h30. Ciao, ciao!